Donc voilà, donc moi, je, je vais vous faire une présentation un petit peu générale sur, sur le sujet du jour, euh, sur le traitement de l'économie dans les médias. En gros, quel journalisme pour quelle information Alors, dans un récent éditorial euh, à la gloire d'Emmanuel Macron, Christophe Barbier, dans l'Express, avance une idée très originale. La mise en place d'un septennat pour les fonctionnaires. Je le cite. Sans réforme de l'État, il n'y aura pas de redressement de la France. Sans modification du statut des fonctionnaires, il n'y aura pas de réforme de l'État. Malgré la peur du chômage, être à vie enseignant, policier ou inspecteur des impôts n'est pas une perspective réjouissante, même s'il s'agit de métiers à vocation. Il est donc nécessaire de mettre un terme à cette perpétuité, coûteuse pour le pays comme pour les individus. En lisant cela, on a une envie subite de démocratie. Euh, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, il faudrait interdire à Christophe Barbier de s'exprimer pour laisser la place à d'autres, d'autres points de vue, d'autres courants et ainsi, pourquoi pas instaurer, après le septennat des fonctionnaires souhaités par Barbier, le quinquennat des éditorialistes. On le voit, les bonnes idées pour réduire la dette de l'État ou, ou stimuler pardon, le marché du travail ne manquent pas. Et dès qu'il est question d'économie ou de social on trouvera toujours un éditorialiste joyeux, parfois greffé d'une écharpe rouge, parfois chauve, parfois frétillant sur sa chaise, parfois plagiaire, pour expliquer que la mondialisation doit être heureuse, que l'euro est une belle monnaie, que l'État est un vieil ogre trop gourmand. Bref, que le libéralisme, c'est le nirvana. Plus sérieusement, dès qu'il s'agit d'aborder ces thématiques, le périmètre de discussion se resserre, le champ des confrontations est délimité entre les partisans du libéralisme économique modéré, dit de gauche, et ceux d'un libéralisme échevelé, dit de droite. En dehors de ce cadre, point de débat. Alors, je vais vous faire une présentation euh, qui va tenir en, en trois points. Euh, comment en sommes-nous arrivés là Qui parle d'économie dans les médias Et comment parle-t-on de l'économie dans les médias alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de, de, de, de comment en sommes-nous arrivés là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Il y a un livre énorme de Serge Alimi qui s'appelle « Le grand bond en arrière » qui euh, explique euh, longuement tout cela. Durant les Trente Glorieuses, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc, les idées économiques de gauche étaient plutôt plus présentes qu'aujourd'hui dans les cercles de pensée, dans les cercles de décision. À l'université, on pouvait étudier comme ça l'économie marxiste. Dans les partis politiques, l'intervention étatique était perçue comme une véritable, un véritable facteur de croissance. C'était une époque où, aussi où le parti communiste était puissant et avait ses intellectuels, ses compagnons de route. Le premier changement fut la victoire des idées libérales, voyant des économistes comme Milton Friedman, Friedrich Hayek, occuper le devant de la scène intellectuelle. Cela coïncida avec le succès des conservateurs. Aux États-Unis, Reagan, en Grande-Bretagne et aussi à la disparition de, de l'URSS. Le libéralisme économique et mondialisé s'était déjà renforcé au lendemain du premier choc pétrolier et les années 80-90 furent celles de la financiarisation sans limite des marchés, de la privatisation des parts entiers de l'économie. Le coup de grâce fut porté par les institutions internationales, par le FMI, l'OMC, etc. Et ainsi, on, pourrait le, on pouvait le dire hein, comme ça, les capitalistes avaient gagné. Cela s'est ressenti dans les médias, dans leur mode de financement et dans leur ligne éditoriale. Les médias sont financés en grande partie, parfois en totalité, par la publicité. Ce qui influe nécessairement sur le format des médias, sur le format des émissions, sur la maquette des journaux et des sites internet, mais évidemment aussi sur les contenus. De plus, nombreux sont ceux qui appartiennent à des grands groupes industriels, à des grands groupes médiatiques ou d'entertainment, ou à des grands groupes financiers, à des banques. La conséquence est facilement imaginable. Le propriétaire, on le voit aujourd'hui avec Bolloré, va fixer euh, des lignes éditoriales, va sélectionner des rédacteurs en chef, et donc on va occulter certains sujets, on va en privilégier d'autres. Pour mémoire, Franz Olivier Gisbert justifia cela en 1989 déjà, au micro de Jacques Chancel sur France Inter. Je le cite. « Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. » Il a, lui, le pouvoir. Vous parliez de mon pouvoir, de journaliste Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. C'est ça, le vrai pouvoir. Et il justifiait encore, il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Tout était dit. Favorable à l'Europe libérale, à la mondialisation libérale, à la valorisation des entreprises, au désengagement de l'État à la modernisation, toujours, du parti socialiste aux réformes antisociales, les grands médias ont sans cesse été en osmose avec les porte-voix du capitalisme. Dès lors, le traitement des questions économiques et sociales dans les médias s'en ressent. Du coup, qui nous parle d'économie dans les médias Certes, euh... on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de, de ce débat, il y a des journalistes qui font des enquêtes, qui font des reportages, qui font des articles et qui, qui essayent de le faire malgré les contraintes citées ci-dessus. Mais pour aborder et illustrer ces thèmes, des experts, des économistes à gage sont appelés à la rescousse. Toujours les mêmes. Des chroniqueurs économiques, toujours les mêmes, entonnent des chants, souvent matinaux, à la gloire du marché. Enfin, quelques éditorialistes multicartes, omniscients, omniprésents, on a vu avec Barbier plus haut, distribuent les bons points et conseillent les gouvernements successifs, toujours jugés trop frileux en termes de réformes économiques et sociales. Donc quels économistes s'expriment dans les médias Dans les faits, qui sont-ils Pourquoi choisit-on ces économistes pour venir parler à la télévision S'il apparaît difficile pour nous d'être complètement exhaustifs dans l'observation des médias, nous avons tout de même réalisé une petite comptabilité. Nous avons comptabilisé les invitations dans les émissions de débat des chaînes publiques de France 2, France 3 et France 5 sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Il y a eu 400 invita 401 pardon, invitations d'économistes partagées entre 89 économistes. Et il est intéressant de voir que la répartition des invitations n'est pas équilibrée, mais que quelques économistes seulement trustent une grande partie des interventions dans les médias. On pourrait dire même qu'il y a un oligopole de 8 économistes qui se partagent plus de 50% des invitations. Je les nomme, donc sur cette période donc de 2008 à 2012, Élie Cohen, Michel Godet, Philippe Dessertine, Jacques Attali, Christian saint étienne Daniel Cohen, Bernard Maris, Nicolas Bouzou. Si on accepte Bernard Barry, Maris, aujourd'hui décédé, ces économistes sont tous classables dans la catégorie des orthodoxes. Favorables à l'économie de marché, parfois sans borne, je pense à Michel Godet, parfois régulé, je pense à Daniel Cohen. Eh bien, de manière générale, on peut le dire, l'ensemble des économistes invités, sont pour la plupart des orthodoxes. Et dans la comptabilité que nous avons faite, 75% des 401 invitations dont j'ai parlé sont des économistes orthodoxes. Les hétérodoxes partagent seulement une quinzaine de pourcents et ceux qu'on n'arrive pas vraiment à classer les neutres, on va dire, 12%. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la répartition des genres est également très marquante. 380 invitations masculines contre 21 féminines. Et la dichotomie est aussi spectaculaire lorsqu'il lorsqu s'agit du rapport Paris-Région, puisque sur les 400 invitations, 401 invitations, 382 concernent des économistes parisiens. De plus, et ça on peut le, le signaler, on le sait, et de nombreux articles, de nombreux films le montrent, la plupart de ces économistes siègent au conseil d'administration d'entreprises cotées au CAC 40. Ils conseillent des banques d'affaires, animent des conférences grassement payées parfois plus de 10 000 euros la journée. Pour des multinationales, évidemment, qu'ils se gardent bien de critiquer. Et on s'en doute, cela n'est pas sans effet sur la perception de l'actualité économique, sur la façon dont on en parle dans les médias. Ainsi, pour la télévision, on peut le dire, un bon économiste doit être un homme, évidemment, disponible, donc parisien, bon client, et caressant le marché dans le sens du poil. Ses prises de parole seront rarement contredites. Et seuls quelques journalistes isolés, on verra ça avec Romaric Godin tout à l'heure, donneront le change. Alors, on a les économistes, à ne pas confondre avec les chroniqueurs dans les matinales, des radios ou à la télévision. Les chroniqueurs économiques sont plutôt des journalistes. Ce ne sont pas des experts. Alors, ils peuvent jouer le rôle d'experts, mais pas, ils ne jouent pas ce rôle d'expert dans les émissions de, de France 5, par exemple, dans C'est dans l'air. Les chroniqueurs d'aujourd'hui se nomment François Langlais, Dominique Seux, Axel de Terlé, Nicolas Doz, Éric Leboucher, etc., etc. Ils partagent les mêmes points de vue sur l'urgence des réformes, évidemment libérales, sur le rôle de l'État, toujours trop gros, sur la Grèce forcément tricheuse ou sur la mondialisation naturellement heureuse. Alors, soyons ouverts, on est ouverts à Acrimède, hein, vous l'avez vu. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent, évidemment, ils ont même le droit de le dire. Le problème, c'est qu'ils pensent la même chose et qu'ils le disent partout. Dominique Seux intervient dans les échos, et sur France Inter. Les journalistes des échos se retrouvent tous les matins sur Radio Classique. Axel de Tarlé, que l'on entend sur Europe 1, collabore aussi dans d'autres médias, dans le JDD, dans euh, Paris Match, des médias qui appartiennent également à la Gardère. Il anime aussi une émission sur France 5, c'est-à-dire... Chroniqueur sur RMC, Nicolas Dose, est présent sur BFM TV, sur BFM Business. Éric Leboucher auparavant au journal Le Monde, intervient sur Europe 1, sur Slate.fr. Et François Langlais, que vous connaissez certainement, est présent sur France 2 et sur RTL. Cela pose un problème quant à la circulation circulaire de l'information économique, pour reprendre en substance une formule de, de Pierre Bourdieu. Je vais illustrer cela par un exemple récent. Dans les échos du 8 octobre 2015, une manchette annonce en gros caractère « Les Français se disent prêts à un virage libéral ». En effet, un sondage, un sondage pardon, commandé par les échos plébiscitait les idées du journal détenu par Bernard Arnault. Je rappelle Bernard Arnault, première fortune de France et dixième, dixième fortune, fortune mondiale. On va dire que ce n'est pas forcément un ennemi du capitalisme. La nouvelle est trop bonne pour Dominique Seux qui rédige un éditorial ravi dans les échos ce jour-là et promeut les résultats du même sondage le matin sur France Inter. Je le cite, je cite sa chronique matinale, 77 « 77% des personnes sondées par TNS Sofres se déclarent favorables à une déréglementation. Le soutien à l'idée européenne reste fort. Enquête après enquête, les Français donnent le sentiment qu'ils sont en train de changer. Alors qu'on les, les, les croit volontiers pourfendeurs de l'économie de marché, les voilà en passe de devenir libéraux. » Victoire pour Dominique Seux, victoire pour Bernard Arnault, victoire pour les échos, puisque le discours va être repris dans les autres médias. On va republier ce sondage dans Libération, dans Le Monde, etc., sur les sites internet. Donc les Français sont partisans du libéralisme. 77% d'entre vous sont partisans du libéralisme économique. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est répété toute la journée du 8 octobre. Alors toutes ces chroniques des matinales sont construites de la même, de la même façon. Plutôt que d'informer sur l'état de l'économie, leurs auteurs... Pourtant, pour la plupart, journalistes de, prof... de profession se contentent, semaine après semaine, de faire valoir leurs opinions, tout en se faisant juges et prescripteurs des politiques économiques forcément nécessaires à la France. Comme pour les éditorialistes, cités plus haut avec Barbier, nous n'avons pas voté pour eux. Et pourtant, ils sont là. Alors, soutenons également l'idée d'un quinquennat pour les chroniqueurs économiques. Alors ensuite... J'en ai parlé brièvement des éditorialistes, mais je vais, je vais y revenir un instant. Euh, on a dit donc qu'il y a les, les économistes, les chroniqueurs, et puis il y a ces éditorialistes qui pensent, enfin, qui parlent de tout, qui pensent sur tout, qui ont un avis partout sur, sur tous les sujets. Que ce soit sur les guerres, que ce soit sur l'école, que ce soit sur l'islam, sur, euh, sur l'économie, évidemment. Ils se nomment Gisbert, enfin, Franz Olivier Gisbert, Alain Duhamel, Laurent Geoffrin, Edouard Plenel, Nicolas Bavrez, Christophe Barbier, etc., ce sont des éditocrates, commentateurs de tout, des intellectuels de télévision, en somme. Pas spécialistes en économie, pourtant, ils ne se gênent pas pour donner leur avis sur le sujet. Pour eux, l'État est toujours de plus en plus obèse, comme le soulignait déjà l'inénarrable Laurent Joffrin en 1984. Donc, je cite, donc ça a plus de 30 ans. Ils avaient dit, à propos des socialistes élus en 1981, « Un seul sauveur, l'État. Le service public est un principe absolu. Grâce à lui, tout ira mieux. On découvre maintenant que cet État boursouflé étouffe et pressure la société civile. Le service public indispose de plus en plus le public. C'était il y a 30 ans et rien n'a changé. Vous pouvez relire les éditoriaux de Laurent Geoffrin ces dernières années, rien n'a changé. Ils s'accordent tous aussi sur le fait que les fonctionnaires, on l'a vu au départ avec Christophe Barbier il y a quelques jours, sont des grands privilégiés. Comme le disait, par exemple, il y a quelque temps, Nicolas Bavrez. Je le cite, « Leur objectif aux fonctionnaires porte sur la défense d'intérêts corporatistes et sur le refus, a priori, de tout changement. » Donc, si un jour vous devenez fonctionnaire, c'est vraiment pour défendre la corporation des fonctionnaires et pour vous opposer à tout changement. Et ce sont toujours les mêmes qui sont fatigués que le Parti socialiste s'appelle encore le Parti socialiste. Ainsi, Alain Duhamel, à la veille d'une élection présidentielle, Bisé, je le cite, « Le PS va devoir assumer sa vraie nature, celle d'un parti social-démocrate, réformiste, admettant le marché, intégrant les effets de la concurrence, revendiquant l'Europe, proposant la version sociale d'un univers de compétition, bref, achevant et proclamant sa conversion comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. » On peut dire qu'il a gagné Alain Duhamel. Mais encore BHL, qui lui aussi a gagné il y a quelques années en s'adressant au PS. « À ce jour, je le cite, je ne pense pas qu'on ait inventé mieux que le marché et le capitalisme. Tout ce que je vois comme alternative possible au capitalisme est pire. Donc je dis, il faut faire à l'intérieur du capitalisme. » Alors, je pourrais y trouver comme ça encore des, des dizaines, des centaines de citations. Pour commenter cela, Pierre Bourdieu, qui les nomme les « fast thinkers », les définit comme des penseurs qui pensent plus vite que leur ombre. Il les présente comme les spécialistes de la pensée jetable. Ce sont des gens qu'on peut inviter à la télévision on sait qu'ils seront toujours de bonnes compositions, qu'ils ne vont pas vous créer de difficultés, pas faire d'histoire. En effet, ces éditorialistes se transforment en experts médiatiques que l'on convie régulièrement dans les émissions de débats et qui donnent leur avis objectif sur le sujet du jour, sur ce qui fait le buzz dans la journée. Et si c'est de l'économie, bah, ils seront économistes. Si c'est de la sociologie, ils seront sociologues. Si c'est de la politique, ils seront politistes. Si c'est de ils seront historiens. Ce qui est confondant, c'est qu'ils pensent vite et partout. Et, se satisfont, et, se, et satisfont pardon, les journalistes présentateurs, qui renouvellent fréquemment leur invitation. Comment réussissent-ils à penser aussi rapidement sur autant de sujets divers ben, La réponse est sans équivoque, parce qu'ils pensent par idées reçues. Ils ne révèlent que ce que tout le monde suppose et n'établissent comme fait qu'une qu idée convenue, qu'une idée insignifiante. Et ça m'amène au dernier point de, de cette présentation, à savoir quel est le discours, justement, qui passe dans les médias, quel est le discours économique qui passe. Je ne reviendrai pas non plus sur les erreurs qui, qui peuvent s'accumuler dans des articles, dans des interventions, dans des chroniques. Euh, je, je pourrais vous en citer un grand nombre. Mais ce, ce qui domine, ce qui prédomine le discours économique, c'est surtout celui des idées reçues. On, on a une opinion assez basique sur un sujet, et on va facilement en faire une théorie ou un fait. Je vais prendre un exemple. Dans, dans, un, dans une émission de télé, François Hollande a dit, c'est sur France 2, « L'espérance de vie s'allonge, il faut donc allonger la durée de cotisation. » L'argument semble infaillible. Les journalistes, mais aussi les politiques, les experts, le répètent sans relâche. Chiffres à l'appui. En 1980, je vais prendre les hommes, mais c'est la même chose pour les femmes, en mieux. Les hommes vivaient en moyenne 71 ans, 2, et aujourd'hui, les hommes vivent 79,3 ans. Pourtant, ce raisonnement est approximatif. Parce que si l'on grappille bien quelques années de vie, elles ne sont pas forcément en bonne santé. D'après Eurostat, pour les hommes français, l'espérance de vie en bonne santé diminue depuis 2006. De 62,8 années, elle est passée à 62,6 années en 2012. C'est la même, même chose chez les femmes. Donc, conclusion, peut-être, en réalité, il faudrait travailler moins longtemps, compte tenu du fait que l'on vit moins longtemps en bonne santé. Mais cela ne, ne ressort pas dans les, les discours des chroniqueurs, des éditorialistes et des commentateurs dans les médias. La sélection des chiffres, on le voit, est idéologique. Et le choix des données favorise souvent ces idées reçues. Derrière toutes, euh, toutes ces analyses, il n'y aurait pas d'idéologie. Tout cela résulterait du bon sens et ne serait teinté d'aucune arrière-pensée politique. Que dire alors quand Axel de Terlé, sur Europe 1 fait sa chronique sur l'explosion abusive des arrêts maladies en dix ans Pour lui, cela ne fait pas de doute, il y a de l'abus, je le cite évidemment. Pourquoi serions-nous plus malades aujourd'hui qu'il y a dix ans s'interroge-t-il. Avant d'insister, il y a de l'abus partout, y compris dans le privé. Dans le public, c'est évident. Alors, y compris dans le privé. Mais si euh, Axel de Tarlet s'était donné la peine de creuser un petit peu le sujet, de lire un peu plus le rapport qu'il cite dans, dans sa chronique, il aurait vu que la population active vieillit, que le temps de travail s'allonge, et que donc la durée des absences s'accroît avec l'âge. En moyenne, elle est 3,5 fois plus importante pour les salariés de plus de 60 ans que pour ceux de 30 ans. Donc c'est logique qu'il y ait plus d'arrêt maladie. En jouant avec cela, Axel de Tarlet joue en réalité avec la vérité. Au fil des ans, les commentateurs attitrés ont appris à travestir les chiffres, malléables à Merci, et il devient donc urgent pour avoir une information impartiale, sérieuse, bah de changer de fréquence. Alors, je ne vous citerai pas François Langlais, je pourrais le faire. Je ne vous citerai pas non plus Alain Minck. les erreurs accumulées de, de ces économistes attitrés. Mais je vais, conclure, je vais conclure, parce que finalement le portrait est quand même assez sombre sur la façon dont on peut apprendre l'économie dans les médias ou comprendre l'économie ou lire l'économie dans les médias. On le voit, il existe un véritable raz-de-marée idéologique qu'il est impossible de stopper. En termes d'espace, les libéraux sont partout. Et en termes de, de langage, de discours, il semble difficile de proposer une autre version des faits, une autre analyse, pour le, le dire autrement, un point de vue hétérodoxe. Alors le, le combat à mener, il doit se faire sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est informer sur l'information, déconstruire la production de l'information, critiquer les médias dominants, critiquer les éditorialistes omniscients, les chroniqueurs omniprésents. C'est ce que fait déjà Acrimed, sur notre site ou dans, dans le magazine. Mais il faut aussi contre-informer. Il faut aussi former des journalistes, former des citoyens, diffuser aussi par d'autres canaux des idées progressistes, critiques à l'égard du marché. C'est le rôle des journalistes, qui tentent de bien faire leur travail, mais aussi celui des partis politiques, de gauche, des syndicats, ou même des organisations, quelles qu'elles soient, altermondialistes. Alors, la gauche de gauche, j'en parle, où se situe Acrimède là-dedans On le dit, parfois on nous critique là-dessus, on le dit souvent qu'Acrimède appartient à la gauche de gauche. Pourquoi Pourquoi Acrimède appartient à la gauche de gauche En fait, notre raisonnement, il est très simple. Nous observons les médias, comme je viens de le faire ici de manière assez, assez brève, nous observons les médias et nous estimons que le système économique actuel, qui produit les dérives médiatiques que nous critiquons, nous estimons que ce système-là doit être transformé. Il doit être transformé parce qu'il produit ces médias-là, il produit cette information-là. Donc, il faut transformer ce modèle de gestion, et transformer ce modèle de gestion, ça veut dire transformer la société. Donc, à minima, ça pourrait être réguler le capitalisme, au mieux le détruire. On peut l'affirmer ainsi, donc, Acrimède est un ennemi du capitalisme, et par extension de, du libéralisme économique. Et c'est pour cela que nous sommes liés à la gauche de gauche, et proches des mouvements altermondialistes d'attaque, par exemple, proches du Front de Gauche, du NPA, de la CGT, des anarchistes, etc. C'est notre socle commun, inébranlable. C'est ce qui nous différencie de Schneiderman ou de Mediapart. Ce que nous tentons de faire, tant bien que mal, c'est de diffuser notre critique des médias, et nos propositions auprès de ces organisations, et qu'elles soient relayées dans les faits, dans les discours politiques et dans les prises de parole publiques. Pour, enfin, pour ce faire, il est nécessaire qu'un rapport conflictuel s'entretienne avec les médias. S'en servir, oui, en être asservi, non. Merci de votre attention. Et je vais donner la parole à, à Romarine Goddard. Moi, je voudrais simplement, je suis évidemment ouvert ensuite à, à, à toutes les, les remarques et les questions que vous, aurez, euh, vous auriez, que vous voudriez euh, poser. Je vais juste simplement vous présenter un peu la, la démarche que moi j'ai à, à la tribune. Euh, un, jour, un, un site internet maintenant, un journal de façon générale, un petit peu moins radical qu'ACRIMED, qu Mais euh, néanmoins, on essaye, euh, on essaye de faire vivre... Euh, ça devrait être le, le but de, de tout journalisme, de faire vivre la démocratie euh, dans notre pays. Euh, et pour ça, évidemment, euh, moi, je pars du principe qu'en économie, enfin, l'économie n'est pas exclue euh, du champ démocratique. C'est peut-être ce qui me différencie d'une partie de mes euh, de mes confrères. Euh, je pense que, en effet, le, les, les, le, en démocratie. Tout, tout revient au, au peuple, et donc le peuple doit avoir le, le, la possibilité de choisir une voie plutôt qu'une autre, et que pour ça, évidemment, il faut euh, faire euh, vivre le débat. Donc euh, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que les Français soient, deviennent majoritairement libéraux. S'ils deviennent libéraux, c'est leur problème. Mais, euh, mais au moins, je voudrais qu'ils prennent leur choix, qu'ils fassent ce choix de façon éclairée. Et donc pour ça, il faut évidemment proposer euh, et ben des solutions alternatives, euh, et puis présenter les différentes possibilités qui, qui s'offrent euh, aux, aux, aux populations, et également essayer de désamorcer euh, ce que moi j'appelle le discours dominant, qui n'est pas un discours qui n'est pas une pensée unique, parce que si je suis là pour vous en parler... C'est qu'il y a aussi euh, des pensées un peu différentes qui arrivent à passer sur euh, les différents médias. Mais c'est vrai que c'est une pensée qui est euh, dominante. Alors on peut l'appeler euh, libéralisme, ultra-libéralisme, etc. Bon, disons que y a, y a quelques, vous, les avez, vous les avez évoqués, il y a quelques traits qui sont, euh, qui sont euh, on va dire, communs à cette pensée dominante qui est une foi inébranlable dans le marché, une volonté de détruire... Euh, euh, l'état-providence, euh, de réduire les acquis sociaux, euh, et l'idée que cette, euh, ces recettes seraient la euh, recette euh, absolument imparable pour avoir ensuite de la croissance et euh, créer euh, de l'emploi. Euh... Alors, cette pensée, elle est dominante parce que c'est un cercle qui, qui s'entretient, c'est-à-dire qu'en effet... La plupart des médias euh, économiques euh, défendent plutôt cette, cette, cette pensée. Euh, ils la défendent parce que c'est une pensée qui est assez répandue, en fait, euh, euh, dans les élites euh, du pays. Euh, mais en grande partie aussi, je dirais, au sein de la population. Il ne faut pas non plus euh, se le cacher. Euh, et évidemment, donc, cette pensée dominante, ensuite elle l'appuie beaucoup sur la façon dont la population ensuite réagit et pense, et elle s'auto-entretient comme ça, c'est-à-dire qu'elle elle, elle impose un discours, ce discours devient une évidence, comme vous l'avez dit, ça devient des idées reçues, ça devient du bon sens, mais il n'y a jamais de bon sens en fait, c'est simplement que ce bon sens devient, c'est une, une forme idéologique qui devient un réflexe, une évidence, et donc à partir de ce moment-là, ça devient pour tout le monde du bon sens. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc le rôle ensuite du média économique euh, qui veut faire vivre le débat, évidemment, c'est de, de tenter de prendre à contre-pied euh, certaines de ces idées, euh, lorsque c'est nécessaire, euh, lorsque ces idées sont prises en défaut, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment euh, dans mon travail sur, euh, sur la Grèce, puisque là, pour le, pour le coup, on avait un cas concret d'échec, en fait, de cette idéologie-là, qui avait été appliquée avec une violence assez euh, peu commune sur ce petit pays d'Europe du Sud. Euh, et lorsque lui, le choix démocratique de, du peuple grec a été de changer cette politique, euh, on a vu une réponse qui a été une réponse en réalité politique à ça également, et, et, et qui, a, qui a conduit à imposer à ce pays euh, les mêmes recettes qui avaient échoué euh, ensuite. Donc si vous voulez, là pour moi, je pense qu'on était plutôt dans le bon sens en essayant de euh, dire que ces, que, ces que ces politiques avaient échoué. Ça me semblait relativement évident. Euh, ça semblait relativement évident aussi aux Grecs d'ailleurs. Euh, mais alors ce n'était pas du tout le cas pour les médias euh, pour la plupart des médias euh, français qui euh, eux trouvaient qu'au contraire il fallait évidemment persévérer et que c'était le manque d'austérité qui était à l'origine de l'échec de l'austérité donc euh, c'était pour moi une façon si vous voulez de faire vivre un, un débat qui évidemment a des conséquences puisque la Grèce est dans la zone euro et que nous y sommes aussi, et qu'il y a une forme d'idéologie qui s'est développée au sein de la zone euro, une idéologie de l'austérité qui est le gouvernement en réalité, enfin qui est à l'origine du gouvernement de la zone euro aujourd'hui. Et ça me semblait important d'éclairer en tout cas mes lecteurs sur ces dérives qui font qu'on est à la limite de l'économique et du politique. C'est-à-dire que le choix, la crise grecque, c'est pas réellement uniquement un choix économique, c'est aussi un choix politique. Donc euh, c'est comment faire céder euh, une majorité élue sur un programme différent pour que on, cette majorité finisse par appliquer le programme euh, contraire. Voilà. Euh, euh, donc c'est un peu pour ça que j'ai développé ce, ce, ce travail sur, euh, sur la Grèce. Euh, et je dois dire que bon, j'ai été plutôt content de voir qu'il y avait du, des lecteurs qui répondaient présents à, à ce travail-là, ce qui est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'en effet, les gens ont envie aujourd'hui d'avoir d'autres points de vue en termes d'économie euh, et, et d'écouter d'autres voix. Euh, pour... Euh, pour continuer, je voudrais simplement... alors, On peut rentrer ensuite dans le détail hein, de la façon dont on peut traiter l'économie, etc., mais je, je préfère peut-être répondre à vos, à vos questions si vous en avez. Euh, simplement, je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée, parce qu'on s'interroge beaucoup sur le fait de savoir pourquoi la tribune euh, est un, un média qui, aujourd'hui, peut euh, présenter ce type d'alternative, de, de, de, de, enfin... Une alternative, disons, peut défendre des pensées qui sont, ou des modes de pensée qui ne sont pas les modes de pensée dominants. Euh, ben, je dirais que c'est un peu le malheur qui nous a fait, euh, qui nous a amené là. C'est-à-dire qu'on a, on a été, pendant. Moi, je suis arrivé à la tribune en 2002, on a été à un journal économique classique, avec néanmoins toujours une volonté d'être euh, un peu différent de, de, de, nos, de nos collègues des échos, mais c'est vrai que. Euh, avec les difficultés économiques qu'avait connu le, le, le quotidien, bah, on allait de plus souvent au plus simple, c'est-à-dire euh, bah, on essayait de se partager la même, la même clientèle, la, le, le, même, le même public que, que notre, que notre con, concurrent. Euh, bon, ça, ça a échoué puisque notre, notre journal a, a malheureusement disparu, il a, il, a, il a fait faillite, et donc on s'est retrouvé principalement sur Internet, et là, c'est vrai qu'avec un nouvel actionnaire euh, beaucoup plus ouvert, et c'est vrai que là, on a bénéficié d'une liberté éditoriale qui est assez rare, je dois l'avouer, euh, dans le milieu de la presse économique. Euh, et donc, euh, on a pu développer une, une, un discours qui était un peu différent, une, un mode d'appréhension de, de l'économie qui, euh, qui était un peu différent. Et ça, je, bon, je voudrais quand même dire que... Euh, J'aurais salué quand même les directions de la rédaction de la Tribune depuis euh, 2012 et puis euh, notre actionnaire qui, euh, en dépit de sa dépendance également euh, à des actionnaires euh, financiers et à la publicité, a toujours défendu en tout cas la, la possibilité euh, d'entretenir le débat au sein du, au sein du journal. Euh, néanmoins, il y, y a quand même deux éléments que je voudrais mettre en avant. Euh, concernant euh, la façon dont on peut développer un, un média euh, différent sur l'économie. Euh, le premier, il n'est pas très original, euh, vous l'avez évoqué aussi, c'est celui du financement. Euh, évidemment, euh, tous les journaux en rêve, l'idéal c'est d'être financé par ses lecteurs. Et donc euh, malheureusement, ce n'est pas le cas, ça l'est encore moins sur Internet où euh, vous le savez personne ne veut payer donc euh, tout est gratuit donc on fait un travail et c'est gratuit donc la seule façon de se rémunérer bah, c'est la publicité ou des revenus annexes et ça évidemment euh, même si euh, me concernant et jusqu'ici ça n'a pas eu d'incidence sur mon travail euh, ça, je dirais ça limite de façon théorique l'indépendance, voilà. euh, même si dans les faits on, on peut voir que ça ne ça, ça la limite pas toujours, ça la limite euh, de façon théorique et ça la limite aussi pour certains, euh, pour beaucoup, euh, par le danger principal du journalisme qui est l'autocensure euh, parce que évidemment quand on, est, euh, quand on est dépendant de la publicité, quand on est dépendant de certains annonceurs, quand on est dépendant de certains partenaires c'est quand même difficile, il faut quand même l'avouer, euh, d'aller euh, affronter directement euh, ses partenaires euh, euh, ou ses annonceurs, même si pour le journaliste, ça peut avoir un côté un peu euh, sympathique, euh, un peu héros du journalisme. Mais enfin bon, il faut quand même assurer la survie du média. Euh, et, et, et puis il faut vivre en tant qu'individu, qu donc ça, mais bon, ça, c'est pas très différent, on va dire, des autres, des autres formes de médias, c'est pas que dans le journalisme économique, c'est vrai que dans le, journaliste, dans le journalisme économique, on est en première page, on est en première ligne, pardon, parce qu'on doit, évidemment, on parle des choses qui intéressent directement euh, les annonceurs, y compris en, en, en macroéconomie. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc moi mon, mon appel c'est aussi un appel au lecteur, c'est-à-dire de dire euh, si vous voulez d'autres euh, sons de cloche sur l'économie, euh, eh bien, il faut être prêt à un moment à payer pour ces autres sons de cloche. C'est horrible, euh, mais c'est aussi le fait qu'on est en régime capitaliste et donc euh, eh ben, il faut payer pour avoir pour avoir quelque chose. Et si on veut avoir de la qualité, il faut aussi euh, il faut aussi malheureusement en passer par là. Euh, la deuxième chose, c'est un peu concernant l'économie, qui est plus propre à mon avis à l'économie, c'est l'intérêt. Euh, du grand public et, et, et, et du public qui justement attend une vision un peu alternative de, de l'économie et qui souvent, elle, ce public attend cette vision alternative de l'économie, mais est très ambigu parce qu'il a une vision de l'économie comme d'une matière euh, naturellement suspecte. C'est-à-dire que l'économie, euh, un média économique est forcément un média économique euh, est forcément un média, on va dire, de riche, c'est forcément un média libéral, c'est forcément un média du patronat, est forcément un média euh, qui, est, euh, euh, qui va défendre certaines idées et pas d'autres. Euh, et ça, je trouve que c'est un a priori qui est très répandu. Je l'ai beaucoup... Euh, J'ai pu, moi, en tout cas, en faire, en faire l'expérience. Au début de mon travail sur la Grèce, où les gens ont commencé un peu à lire la, la tribune, il y avait des gens qui pensaient que je jouais je ne sais quel jeu en faveur des créanciers pour essayer d'influencer je ne sais quoi. Enfin bon. Euh, voilà. Il y, a, il, y a, il y a une sorte de, de, de théorie du complot qui peut se développer parce que, euh, évidemment, la tribune ne pouvait pas défendre les Grecs face aux, face aux créanciers. C'était pas possible. Il y avait forcément Guille-sous-Roche, il y avait quelque chose là-dessous. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez répandu, qu'on qu rencontre assez souvent. Et qui est dommage parce que du coup, évidemment, on, on, on s'interdit de réfléchir et de penser sur l'économie. Et donc on laisse finalement la main euh, à ceux qui réfléchissent et qui pensent sur l'économie et qui sont euh, les chroniqueurs habituels, euh, les, les, les, les éditorialistes habituels. Et, et, et ça, évidemment, euh, ça entretient aussi le système. C'est-à-dire que très souvent, quand on peut discuter avec des gens à la télévision, etc., ils disent « bah oui, j'invite toujours les mêmes » mais parce que c'est aussi ce que mon public attend. voilà. Et c'est vrai que le public qui va attendre une autre vision de l'économie, il ne va pas s'intéresser forcément aux émissions économiques, il ne va pas forcément s'intéresser, je ne généralise pas évidemment, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, cette, ce, ce caractère suspect finalement du média économique vis-à-vis d'un public qui pourrait potentiellement être intéressé par, euh, par, par, par une autre vision euh, de l'économie. Et puis je voudrais terminer... Je suis désolé, c'est un, un peu confus, mais encore une fois, c'est plutôt pour ouvrir des, des, des voies à la discussion. voudrais terminer sur la question des invités. Euh, alors c'est vrai que euh, sur les médias audiovisuels, en tout cas, on voit toujours les mêmes. Euh, c'est vrai qu'ils ont toujours quasiment le même discours. Euh, tout ça est complètement vrai. C'est un des symptômes de cette, de cette pensée dominante, euh, parce que c'est là, évidemment, aussi où on influe le plus sur euh, la population, hein, via, via la télévision. Euh, mais moi, je, personnellement, à titre, à titre personnel... Euh, même si je n'ai jamais recours euh, aux, aux économistes que vous citez, parce que d'abord, ils ne voudraient pas me parler, je ne suis pas assez important, euh, et ensuite parce que je ne veux pas leur parler, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Mais euh, au-delà de ça, euh, moi, je, je, je, comme je l'ai dit dans, dans, dans l'interview qui est publiée dans, dans Médiacritique, moi, je ne m'interdis pas par principe de parler à des économistes de marché, de parler à des économistes dits orthodoxes, parce que, euh, d'une part, c'est stimulant, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment les pre prendre ces idées à contre-pied, euh, ben, il faut aussi les entendre, il faut aussi les écouter, il faut les présenter à vos lecteurs, parce que qu'on euh, ne fait pas un métier de militant, on fait un métier de journaliste, et donc il faut, si on veut qu'il y ait un débat, présenter les différentes, euh, les différents points de vue qui sont euh, les différentes logiques. Euh, donc, il faut aussi que ces gens-là puissent, euh, puissent parler. Vous allez me dire qu'ils parlent partout, certes, mais enfin, quand on écrit son propre article, euh, bah, on, on se doit aussi de, de, les, de, les, de les mentionner. Et puis, l'autre euh, élément, c'est que, notamment pour les économistes de banque ou les économistes de, de marché, euh, ce sont des gens qui sont influents, tout bêtement, en économie. L'économie contemporaine, elle est très financiarisée. Euh, et ce sont des gens qui ont beaucoup d'influence, qui retranscrivent aussi le point de vue... Euh, euh, qui est dominant sur les marchés financiers. Et ça, ça vous permet aussi, dans le cas par exemple... Euh de la crise de, de la zone euro euh, ou alors de, des crises financières qui, qui, qui ont eu lieu un peu avant, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe réellement sur le marché et comment ces gens euh, réagissent. Et puis finalement, quand on regarde d'un peu, peu plus près, alors on a assez peu d'économistes de marché qui sont, euh, sont marxistes-léninistes, ça c'est vrai, mais on a des économistes de marché qui sont parfois euh, plus ouverts qu'on pourrait le croire. Donc le... le, le le décomptage entre économiste universitaire et économiste de marché est à mon avis pas toujours euh, totalement pertinent. Je ne dis pas qu'il n'est pas pertinent du tout, je dis qu'il n'est pas toujours totalement pertinent parce que en fait euh, la réalité est peut-être un peu plus complexe d'une part, et d'autre part euh, bah, ça fait partie aussi du, euh, du travail de, du journaliste de pouvoir euh, tendre le micro, y compris pour trouver des arguments ensuite contre, contre ce point de vue, euh, à, à, ces, à ces personnes, euh, donc voilà. Euh, donc voilà, moi je voulais simplement voilà.